Bon petit shooting pour la postérité de la fin du bureau là de enfin, cette version là c'est tout sorti Vous reconnaissez et puis et puis ben on va faire une pause hein. on va faire une pause bureau franchement voilà au revoir bonne journée